Chers traders et investisseurs, jeudi 30 janvier, bonjour. Alors c'est très simple, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes revenus très exactement au point de départ de la reprise après la grande chute du début de semaine. Et pour nous la situation est limpide. Si le nombre de victimes continue à croître de manière, si ce n'est exponentielle, au moins arithmétique, si les grands groupes internationaux continuent les uns après les autres à fermer toutes leurs boutiques ou succursales en Chine, et que les compagnies aériennes continuent à stopper ou freiner totalement leur vol pour la Chine, que les pays limitrophes, comme ils le font maintenant, ferment totalement leurs frontières, alors, pour nous, il n'y a qu'une seule direction sur les marchés le Sud. Et auquel cas, le rebond impressionnant de mardi aura été, ce qui, est, ce qui semble être le cas pour le moment, celui d'un chat mort. Il paraît selon les spécialistes que le pic de la situation sanitaire, du problème sanitaire, ce qui n'est pas encore, qui est une épidémie mais pas encore une pandémie, serait aux alentours du 8 février. Donc qu'avons-nous faire d'autre qu'à attendre cette date. Et nous le répétons, personne ne sait où les marchés vont aller et ceux qui prétendent le contraire sur les différentes ondes s'appellent Madame Irma. Fuyez-les. Dans ce contexte difficile, nous avons de nouveau fait un strike ce matin, réalisé trois trades gagnants sur trois accompagnés de trois médailles, nous espérons un après-midi au moins aussi actif.